Salut salut à vous tous j'espère que vous allez bien Aujourd'hui nous allons comparer nos deux personnages préférés Charlotte Katakuri et King Si c'est votre première fois de regarder mes vidéos YouTube N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos Selon moi Katakuri est supérieur à King Mais je vais vous le démontrer Tout d'abord on commence par la résistance King est supérieur à Katakuri en termes de résistance Encaisser des coups de marco sans utiliser sa transformation hybride, plus attaque de Zoro qui est spécialiste aux acquis de l'armement, ainsi que plusieurs coups de l'acquis des rois avancés. Katakuri est intelligent, il saurait percer à jour le secret des facultés de King et mine de rien sans sa résistance de lorsqu'il a ses flammes. King a seulement subi 4 coups avant de tomber KO, si ce n'est pas 3 coups. Coma et adversaire respectifs, King supérieur affronte du chapitre 1007 à 1014 Marco sans combattre sérieusement plus Zero qui avait auparavant blessé Kaido et montré une résistance et puissance offensive supérieure à Katakuri là où ce dernier a galéré face à Le d'avant Wano. King a affronté Marco en DVS 1. Pendant un bon moment, c'est quand Marco est arrivé à bout par rapport au fait de gérer des adversaires, d'avoir combattu Big Mom et Prospero en tandem, et pour finir, d'avoir utilisé ses flammes pour soigner l'Alliance. C'est seulement après tout ça que King a pu venir à bout de Marco avant de se faire vaincre par zéro. Tout en sachant que Catégorie n'était clairement pas. À fond contre les filles. Il n'utilise même pas éveil à un certain stade du combat et dit lui-même qu'il existe des choses dépassant les acquis de l'armement. Une phrase qui peut être interprétée de plusieurs façons. Puissance offensive. King supérieur en un coup de poing, il y repose zéro à l'extérieur du château. Détruit une partie de l'île en un coup de tête créer des larmes d'air extrêmement difficiles à arrêter plus autres techniques je ne me rappelle pas avoir vu king détruire une partie de l'île en tout cas j'ai vu katakuri complètement ravager l'entièreté du monde des miroirs avec ses attaques vitesse équivalent king a un zone lui permettant des déplacements très rapides tandis que katakuri arrivait à suivre le snackman katakuri est plus rapide que king on le voit à plusieurs moments lorsqu'il combat Luffy. Il arrive à esquiver des coups qui gagnent de plus en plus de vitesse du snackman de Luffy. King est rapide, mais il combattait contre Zoro qui n'a pas une réputation exceptionnelle en termes de vitesse. Autre aptitude Comme point fort, Katakuri peut anticiper la plupart des attaques de son adversaire via son acquis de roi mais niveau et résistance, c'est pas trop ça. Katakuri a encaissé un grand nombre de coups du Benman, un grand nombre de coups du Snackman, son propre trident dans les tosses, l'attaque ultime du Snackman, niveau résistance, c'est clairement ça. Contrairement à lui, King est tout à fait capable d'encaisser ses attaques peut répliquées avec ses lames d'air où Katakuri pourrait difficilement esquiver. Une fois le secret de King révélé, Katakuri pourra lui infliger de lourds dégâts avec ses points en forme géométrique, particulièrement résistant, qu'il pourrait spammer. Et les larmes d'air qui ont une très courte portée ce n'est pas un problème pour katakuri qui peut déformer son corps et voir dans les futurs ensuite son mochi peut être contré par les attaques de king et celui-ci peut créer des flammes comparées à la lave je le considère comme moins puissant que le mania d'Akainu, mais je tenais à ajouter cette comparaison que katakuri puisse esquiver le premier dragon de Mania, c'est possible, mais trois comme ce fut le cas face à Zoro non. Katakuri peut encaisser un ou deux dragons de flamme. Ce n'est pas ce qui, qui va le mettre KO. De plus, ses coups de poing seraient totalement insuffisants. Si quatre attaques de Zoro ont été suffisantes, alors une bonne vingtaine de coups de Katakuri pourrait faire l'affaire. Globalement, les deux secondes sont d'un niveau proche, voire quasi équivalent. Je pense que c'est simplement le fait que le combat de King soit plus frais dans les mémoires qui pousse les gens à voir King meilleur, puisque les gens semblent oublier ce donc est vraiment capable. Comme quand je lis le niveau de résidence, c'est pas tout ça. Pour moi, clairement, catégorie est meilleur que King. Voilà ma théorie.